Salut les amis, alors on est à Bruxelles avec mon ami Christophe Godfrio que vous avez vu dans d'autres vidéos. Si vous ne savez pas laquelle, regardez dans les vidéos précédentes. va Et aujourd'hui, on est dans une roue, et j'avais ah. envie de demander, ça veut dire quoi pour toi qu'on la roue tourne Parce que là, la roue, elle tourne hein alors, on, alors, ce qui est bien, c'est qu'on fait les malins tous les deux, mais on a tous les deux le vertige, et euh, on n'est pas fiers. Voilà. Alors vous entendez une voix féminine rire, je vous la montre, je vous la montre, c'est Nathalie, regardez, il y a Nathalie, bonjour Nathalie Oui Nathalie elle est pas allée voilà. voilà, alors on est trois adultes à faire les malins dans la roue so 60 mètres c'est haut quand même hein 60 mètres c'est haut, surtout ouais. quand il s'arrête là hein ouais. Alors là-bas il y a l'automium, ouais. de là on va tout brusser Voilà, là-bas voilà. ouais. là il là y a la, la, la, la maison communale ouais. Voilà, et en bas c'est haut Donc on... dis-moi Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi la route Quand la route, c'est quoi la roue qui tourne pour toi Elle tourne toujours dans le bon sens de toute façon. Oui, bah, heureusement en plus. Ah. Ça. Euh, la la roue tourne, bah, un petit coucou à mon copain Xavier, euh, Xavier Van le parcours du héros, la roue tourne, mais on repasse jamais au même endroit, parce que quand on revient, on n'est plus le même. Je <rire> suis d'accord, j'ai moins que tout à l'heure d'ailleurs. Ah. Tu vois, tu vois Alors on redescend. Au troisième tour on n'aura plus peur. <rire> Donc en fait dans la vie c'est comme ça, la roue tourne, mais elle tourne, on a l'impression qu'on fait le même trajet, mais c'est pas vrai parce qu'à chaque, chaque circonférence, à chaque circonférence, circonvolution pardon, non circo, machin, à chaque fois qu'on fait le tour. <rire> Je veux me la péter, je veux faire le malin et puis je me trompe en A fait. chaque fois qu'on fait le tour, eh bien on redescend différemment. Voilà. Et on remonte différemment. Voilà, on le même. Exactement. Voilà. Donc si vous pensez que la roue tourne et que la roue va tourner pour vous ou qu'elle ne tourne pas, ça tourne toujours pour tout le monde. Ah, voilà. voilà, regardez, on descend, c'est ah, déjà ah, beaucoup voilà, mieux. Voilà, on, on, voilà. on redescend. <rire> Les amis, simplifiez-vous la vie, arrêtez de vous la compliquer et puis soyez heureux. Ciao